J'espère que tu vas bien. Moi aujourd'hui, grâce à Dieu, je vais encore bien. <rire> euh, on se retrouve tout de suite après euh, La générique. Aujourd'hui, j'ai voulu vous raconter une histoire parce que je pensais à ça. Euh, J'espère que je vais trouver un verset biblique que je peux glisser dans cette story time. Comme d'habitude, toutes mes story time, tu sais, je modifie un peu. Euh, je peux modifier le sexe de la personne, je peux modifier le prénom, je peux modifier le lieu, je peux modifier euh, le jour, enfin voilà, j'essaie de modifier un peu l'histoire pour pas que la personne se reconnaisse, pour ne pas blesser une personne. 80% de, de l'histoire en fait, des événements et tout sont vrais. J'ai juste pour des moments clés où je sais que la personne peut se reconnaître, bah on va dire que je modifie, voilà. Bref, alors je mets le contexte, donc moi j'arrive, je sors de ma primaire, c'est la rentrée, je rentre en sixième. Donc arrive le moment où bon tu arrives, tu sais où est ta classe, tu vois ta classe, après tu vas à la cantine pour manger, puisque tu fais une journée d'école tu vois. Et là je suis assise sous une table où bah, je connais personne et il y avait déjà des gens qui se connaissaient, donc tout le monde parlait et tout. Moi... Je parlais avec d'autres personnes, mais pas tellement. Et puis, il y avait deux personnes qui se connaissaient vraiment bien. Et ils s'amusaient à, à se lancer de la nourriture. C'était une fille et un garçon. Et à un moment, euh, la fille, elle a lancé un pot, un pot de yaourt au chocolat. Et ça arrivait, paf, sur moi. Et ça arrivait sur moi. Et moi, <rire> au lieu de, de répondre ou au lieu de faire quelque chose, bah, en fait, j'ai pleuré. Et mon frère qui était déjà donc dans, dans ce collège, il y a des gens qui l'ont appelé parce qu'ils savaient que j'étais la petite soeur de, de mon frère. Ils l'ont cherché donc, du coup, dans, dans la cantine et tout. Ils ont dit euh, Jérémy regarde, il y a ta soeur et tout. Euh, elle pleure. Du coup, mon frère est venu et tout. Et il a il a et toi il a parlé fort et fermement aux gens parce que lui mon frère il était en, je pense en troisième et eux." Et nous, on était en 6 donc il a parlé fermement. J'étais plutôt là au, en mode euh, mon frère a parlé, ça y est, j'ai gagné de la confiance, je suis quelqu'un, mon frère il parle, tout le monde se tait, mon frère il parle, tout le monde obéit et tout. J'ai genre son univers à moi, il dit, mais pourquoi tu pleures et tout Je dis, non, non, moi je pleure de haine là, je pleure de rage. Euh, on s'est mon t-shirt, en plus l'uniforme c'était blanc et t-shirt blanc et jean bleu, donc j'avais une grosse tache de, de chocolat sous mon tricot, laisse tomber. Il faut savoir que la fille, elle était plus grande que moi, elle était. Plus en forme aussi que moi. Moi, déjà, déjà à la base, bon, plus maintenant, mais j'étais une fille très mince. Et, ben là, j'étais encore plus mince. Et la fille, elle était baraquée, elle était connue, elle parlait avec des gars, elle traînait avec des gars, mais des, des gars sérieux, pire que mon frère. T'es gâpier que mon frère. Et moi, je faisais trop la meuf et tout. Donc, du coup, il y avait toute une bande euh, derrière moi. Il y avait toute une bande derrière elle. Donc, genre, après, euh, on rentre et tout. Donc, dans le hall et tout. Tout le monde se, se met autour de nous. Et puis, on se balance des mots. Genre, elle est face à moi comme ça. On se balance des mots. Moi, je dis, mais t'es malade d'ailleurs là. Da, da. Elle dit, t'es malade et tout. On commence à faire les, les, les, les, les fous. Quoi. Enfin, moi, je fais la folle. Enfin, je fais la meuf qui gère. La meuf qui a pas peur. Mais à l'intérieur de moi, eh... Et... Alors d'ailleurs de moi c'était la panique, j'étais comme ça, qu'est-ce que je suis en train de faire Elle, ça se voyait que c'est pas la première fois qu'elle avait un combat, ça se voyait que si elle voulait, elle me fracasser. <rire> il y a un intervenant, donc ouais, un surveillant qui vient et qui voit qu'il y a un, un trou, franchement je vous dis, hein, c'était prêt à se batailler. Donc le surveillant vient et il, il nous sépare et tout. Mais elle est dans ma classe, ma meuf. Et un jour, donc, euh, on était en permanence. Permanence, c'est quand t'as pas cours, quand ton prof n'est pas là. Il euh, y a un surveillant qui vient, ils prennent une salle. Et puis, vous êtes là vous faites vos devoirs, ou vous parlez. Enfin, vous êtes là où vous vous occupez, tu vois. En général, c'est pour faire ses devoirs. Mais vous-même, vous savez, on ne fait pas souvent nos devoirs là-bas. Bref. Et euh, du coup, à un moment, il y a un mec qui la gonfle, qui lui dit un truc. Et ça, ça, ça, ça, ça l'énerve. Mais ça l'énerve. Je ne sais plus ce qui s'est passé. Elle s'est énervée contre le gars. Et la fille, elle a pris une chaise. Elle a balancé ça sous le gars. Le gars, il a fini à l'infirmerie. Quand j'ai vu ça, et je me suis souvenue qu'au début, là, j'allais me taper avec elle. Et je remercie Dieu parce que je sais qu'il m'a gardé. Je sais qu'il m'a gardée. Parce que la fille, elle m'aurait vraiment ratatinée. Mais ouais, en tout cas, je vais te raconter ça parce que quand j'y pensais, ça m'a fait rire. Je sais pas si on sera toujours en période de confinement quand je vais t'envoyer te, cette vidéo. Le moment où j'ai rigolé, je me suis dit, allez, je vais partager ça avec eux. Ils vont rigoler aussi. Ouais, dans la Bible, c'est marqué aussi qu'on n'a on pas à se battre euh, contre. Ouais, tu vois, j'ai trouvé inversé Contre euh, la chair et tout. Enfin, on n'a pas à se battre. Et je pense que c'est vrai. Ne on, nous on, on, on, on, on battons pas. Ben, la leçon à retenir, c'est que de ne pas. Te surestimer mais de ne pas sous-estimer l'autre aussi. Hein, euh, surtout quand tu ne le connaît connais pas. Arrêtez de faire croire que vous êtes des gens que vous n'êtes pas. Parce que comme ça aussi vous allez vous lier euh, avec des personnes qui ne vous ressemblent pas. Vous allez finir par parler, faire des choses avec ces personnes qui ne vous ressemblent pas et qui ce sont des choses que vous n'êtes pas pour. On va vous cataloguer comme ça, parce qu'il y a un proverbe qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». Faire attention, parce qu'on pouvait se dire que moi, je suis une bagarreuse, et on pourrait me dire « bah En fait, cette fille elle parle de Dieu, mais en fait, elle se bagarre. » Alors qu'en vrai, je ne me suis jamais bagarrée. Et euh... <rire> j'ai fait gorge, hein? fait gorge avec une personne, mais je n'allais jamais, jamais me battre, parce que je ne sais pas me battre. Et puis, de toute façon, Dieu, il est contre contre cela, et voilà, Bon, bah, je vais vous laisser sur ça, j'espère que la vidéo vous a fait rigoler, euh, que vous avez pris plaisir euh, à écouter on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, euh, que Dieu vous bénisse et euh, que vous soyez toujours sous sa protection, parce que vraiment moi je sais que j'étais sous sa protection, il faut savoir reconnaître quand on est sous la protection de Dieu et, et vraiment j'étais sous sa protection <rire> j'ai vraiment été sous sa protection demeurez bénis. Et j'ai envie de vous laisser avec un message de la part de Dieu euh, qui veut tout simplement te dire qu'il t'aime, qu'il prendra soin de toi tous les jours de ta vie, qu'il ne t'abandonnera pas, qu'il est ton secours et qu'il est ta protection tout simplement.